A la fin de cette vidéo, au pire, vous aurez gagné un peu plus d'acceptation pour les personnes qui procrastinent. Au mieux, vous aurez compris l'urgence de vivre votre vie tout de suite, maintenant. Abonnez-vous, mettez des likes. Vous pensiez que le monde se divise en deux catégories, ceux qui procrastinent et... Ceux qui procrastinent pas. Aujourd'hui, je vais détruire un mythe. Pour info, je fais partie des personnes qui procrastinent et qui se reconnaissent là-dedans. Deux petites minutes avant de me juger. Hein? Sachez que les personnes qui se reconnaissent être pris dans la procrastination ont plus de chances de s'en sortir. Comme vous avez vu, j'ai mis le lien dans la description en dessous. J'aime beaucoup les, les conférences TED. La première fois que j'ai vu la conférence de Tim Urban, c'était la révélation. Vous pourrez aller regarder la vidéo après la mienne, si jamais vous ne l'avez pas vue. Ce qui m'a frappé et ce que j'ai beaucoup aimé dans euh, cette conférence TED, c'est le mythe avec lequel... Il euh, y a des personnes qui procrastinent et des personnes qui procrastinent pas. Puis, c'est pas de chance si vous êtes dans la catégorie des gens qui procrastinent, comme moi. Euh, parce que, du coup, il euh, y a des, euh, des jugements péjoratifs qui sont véhiculés. Euh, le fait d'être paresseux, le fait d'être mal organisé, peu fiable. En tout cas, beaucoup, beaucoup euh, de jugements péjoratifs, vraiment... Euh, euh, faire partie des gens qui procrastinent, c'est euh, euh, parfois même, euh, voilà, le mal incarné. Euh, alors que les personnes qui ne procrastinent pas sont au contraire l'opposé des personnes qui procrastinent. Dans les jugements, on va dire, de, euh, de, euh, de, de la pensée collective euh, dans, dans notre société. Aujourd'hui, ça me tenait à cœur en fait de casser ce mythe. Au sujet de la procrastination. Numéro 1, je vais vous le dire d'emblée, on est tous des procrastinateurs ou procrastinatrices. Bref, la procrastination c'est quelque chose qu'on fait tous et toutes. Comment ça vous allez me dire Moi Non, non, non, je me reconnais pas là-dedans. Attendez quelques secondes. En fait, la procrastination, elle est visible, surtout lorsqu'il y a une échéance. Donc, euh, dans l'exemple hein, de, de la conférence de Tim, euh, bah, il a un mémoire à rendre pour lundi et on va dire dimanche, et eh ben euh, c'est toujours pas fait. Euh, donc, c'est comme ça qu'on peut voir que oui, dans cette situation-là, il est dans la procrastination. Il sait qu'il a quelque chose à faire, qu'il ne fait pas. Je vous invite vraiment à aller voir la, la conférence TED que j'ai trouvée, vraiment très très intéressante. Et ce qui, ce qui me frappe euh, le plus, c'est comment la procrastination, c'est euh, quelque chose qu'on fait tous, mais qui n'est pas forcément visible qu'on rend pas forcément visible. En fait, procrastiner c'est pas juste euh, remettre au lendemain euh, quelque chose qu'on doit faire, mais ça peut aussi être remettre au lendemain quelque chose qui est important pour nous. En d'autres mots, c'est comment on peut se laisser tomber dans nos engagements avec nous-mêmes. Et ça tout le monde peut se reconnaître. Combien de fois, euh, par jour ou par, euh, par semaine, on peut se dire, bon, allez, on peut se dire à soi-même, bon, allez, laisse tomber, c'est pas grave. Oh, euh, allez, c'est pas très grave, je le ferai demain. C'est Ces micro-choix, en fait, qui sont de nous à nous, euh, et qui sont, c'est sûr, c'est pas des... Euh, n'est euh, pas une urgence folle par exemple euh, d'aller faire du sport Quand on y pense sur le coup en fait ça c'est pas très grave Mais la réalité c'est que c'est ce qu'on appelle de la banalisation on minimise l'impact de ce qu'on est en train de faire. C'est sûr que euh, euh, si je fais pas du sport aujourd'hui et que je le fais demain bah, l'impact est minime, mais la réalité, et ça vous le savez tous, c'est que à force de reporter à demain euh, ce qu'on prévoit de faire aujourd'hui, euh, un jour on se réveille, euh, je sais pas, quelques années plus tard, l'impact est pas visible. Ça veut pas dire que l'impact n'existe pas ou qu'il est minime, c'est qu'il est moins visible. Et en fait il est moins visible parce que ben parfois c'est plus facile de se laisser tomber et de de renoncer en fait à à l'amour de soi de renoncer à comment prendre soin de soi comment honorer en fait notre personne et et le, le respect qu'on a de notre personne et mine de rien ça, comme impact, ça, ça fait mal, parce que euh, c'est ce qui fait que, euh, ben, on, on est moyennement satisfait de notre vie. C'est ce qui fait que on est moyennement satisfait de nous-mêmes. Moi, par exemple, quand je, je décide d'aller faire du sport, et que je me dis, bon, c'est pas grave, je, je le ferai demain. Je, je sais que euh, demain, euh, je le fais pas forcément et qu'au bout d'une semaine, c'est pas forcément fait, et puis six mois passent, et puis j'y vais plus, sans m'en rendre compte, ben, je nourris la dévalorisation de moi, je nourris le manque d'estime de moi, et je nourris le manque de confiance en moi. Vous savez, euh, finalement, tous les jugements péjoratifs qu'on porte sur euh, les, les personnes qui procrastinent, euh, c'est les jugements qu'on porte sur nous-mêmes, en fait, lorsque nous, nous laissons tomber nous-mêmes. Moi personnellement, euh, j'ai commencé en fait, euh, ça fait des années que je me dis euh, que je, je veux faire une chaîne YouTube. Moi-même, euh, j'aime beaucoup regarder euh, des chaînes YouTube en fait de développement personnel. Je crois que c'est un, un outil fantastique aujourd'hui euh, auquel on a accès euh, depuis chez nous. À, euh, des, euh, des micro moments en fait d'enseignement de trucs et astuces en fait pour euh, pour se réaligner à soi même et je vois que j'avais à coeur moi aussi de contribuer à ma façon dans cet espace euh, et c'est sûr que entre le jour où j'ai commencé mes premières vidéos vous savez mon challenge des 30 jours à quasiment un an c'était au mois de décembre hein, 2018 et ben ça faisait plusieurs années que je caressais l'envie, euh, le désir de faire cette chaîne. Puis, en fait, je repoussais au lendemain, à chaque fois. Bah, ce qui fait, en fait, que j'ai repoussé, en général, c'est les peurs. Tout simplement, ce qui, ce qui nous empêche de passer à l'action ici, maintenant, tout de suite, c'est les peurs. Même quand on fait un premier pas, pour euh, euh, moi, par exemple, j'ai fait mes... Euh, mes Vidéos en fait de la de mon challenge sortie de zone, une vidéo par jour pendant 30 jours, en fait c'était un engagement avec moi, puis c'est ça qui m'a permis en fait de m'accrocher, euh, de me tenir à l'engagement. C'était pas forcément pour la communauté YouTube parce que <rire> c'est des, des vidéos qui de démarrage, euh, c'était des vidéos on va dire test, et, et en même temps j'ai réalisé que ben de m'engager de mois à mois. Aux yeux du public, vous, cher public, euh, ben ça m'a ça aidé en fait à moins me laisser tomber. Donc je suis arrivée au bout des 30 jours et puis j'avais envie de continuer. J'étais satisfaite de l'expérience. J'étais vraiment très confiante et je, je me sentais alignée en fait. Je sentais comment euh, je me sens bien finalement dans dans ce mode de partage. Euh, vraiment je euh, je, le, je le fais au moment qui me convient, à la manière qui me convient, et puis je vois que ben, des mois, voire là, aujourd'hui encore, ça, ça, ça, ça atteint des personnes qui ont besoin d'avoir euh, bah, accès à mon message, et qui sont inspirées, qui sont touchées, euh, qui sont euh, vraiment motivées. Euh, lorsqu'il me voit faire donc je, je vois l'impact en fait de ce que je donne mais je vois surtout comment c'est pas parce qu'on fait un pas en première, une première fois vers le respect de soi et l'engagement de soi que c'est facile de s'y tenir parce que euh, euh, vous voyez bah, je voulais continuer euh, j'avais prévu de continuer et puis euh, bah, j'ai glissé dans euh, dans le je le ferai demain « Oh, c'est pas grave, je, le, je commencerai demain. » Bon, j'avais dit que je, je le ferais deux fois par semaine, mais c'est pas grave, je le ferai la semaine prochaine. Ça se verra pas. Et je crois que c'est vraiment un un gros, gros, gros... Euh, un gros piège, le « ça se verra pas », le « c'est pas grave ». En gros, la banalisation de soi-même et de ses besoins. Euh... Parce que moi, clairement, si, si je fais ça, c'est dans mon envie de contribuer, mon envie aussi de, de donner, en fait, une portée à mon message. Et ce message, en fait, c'est vraiment un, un message de confiance dans euh, euh, s'assumer dans sa différence, embrasser, en fait, les difficultés de la vie qui nous sont euh, proposées, euh, parfois contre notre volonté. Et, et en fait, grandir avec ça et puis s'épanouir avec ça. Abonnez-vous, mettez des likes. Je suis sûre que vous avez à un moment ou un autre dans votre vie euh, bah, repoussé au lendemain, voire à plus tard, quelque chose qui pouvait être. Euh, qui pouvait vous tenir à cœur. Un rêve, des projets. Euh, des choses que vous aviez envie de dire et que vous n'avez jamais dites. Euh, des choses que vous aviez envie de faire et que vous n'avez jamais fait. Puis un jour, vous vous réveillez en vous disant, tiens, ah, oh, j'aurais tellement aimé faire ça. Puis aujourd'hui, oh, non, c'est trop tard quand même. bah ben non, c'est plus de mon âge. Ou, oh là là, là, j'ai plus le temps. C est, c est, euh, c ça m'est passé. Puis la réalité, je ne sais pas si ça s'est vraiment passé. Mais ce qui est sûr, c'est que ça laisse un goût amer dans la frustration, dans la déception de ne pas avoir été au bout, de ne pas avoir tenté. Et ça, c'est de la procrastination. C'est juste que c'est pas visible, parce qu'il n'y a pas d'échéance. Puis aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de passer à l'action avec moi. Euh, c'est vraiment... Euh, euh, Là, tout de suite, à la fin de cette vidéo, c'est d'écrire en commentaire en dessous l'engagement que vous prenez aujourd'hui de vous à vous vis-à-vis -vis du public et puis vis-à-vis -vis de moi en quelque sorte, en écrivant ce commentaire. C'est vraiment, oui, je m'engage aujourd'hui à, à respecter qui je suis en tant que personne, puis respecter mes rêves. Vous pouvez soit vous engager en disant, oui, aujourd'hui je m'engage, ou alors ça peut aussi être, euh, ben oui, je procrastine, et puis euh, je rêve de faire ça, et puis j'ai du mal à le faire. Et puis éventuellement, nommer la peur qui vous empêche de le faire. Parce que vous avez vu, dans le processus en fait de la procrastination, ou dans le, euh, le fait de se banaliser, euh, en fait, c'est les peurs qui nous empêchent euh, d'aller au bout euh, de cet engagement de nous à nous. La peur, c'est simple. Tant qu'on ne le nomme pas, tant qu'on n'identifie pas précisément quelle peur ça peut être plusieurs peurs, ben, elle a du pouvoir sur nous. Elle a une emprise sur nous. C'est cette petite voix après qu'on entend lorsqu'on se dit « C'est pas grave, oh, on pourra faire ça demain. »« Oui, c'est pas si important, laisse tomber. » C'est la peur qui vous dit ça. Merci, merci à vous euh, d'avoir regardé cette vidéo. Euh, comme vous le savez, c'est euh, plus facile de regarder des vidéos, on va dire, divertissantes euh, de musique, euh, de petits chatons tout mignons. Euh. Et puis, là aussi vous avez un impact en fait, vous aussi vous pouvez en quelque sorte vous engager à, on va dire, développer la communauté en fait, euh, de, des, des personnes qui veulent soutenir euh, le, du contenu de qualité, qui va le soutenir, du contenu inspirant, vous pouvez, euh, en plus du commentaire, vous abonner. Euh, parce que mine de rien, plus vous allez vous abonner, plus euh, ben, l'algorithme de YouTube va pouvoir diffuser mes vidéos, partager ma vidéo. En tout cas, je vous remercie déjà énormément du soutien que je reçois, des commentaires, euh, du nombre de vues, je vous retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous. Mettez des likes.